Lorsque vous utilisez une voie de virage mutuelle ou centrale, faites un changement de voie dans la voie de virage centrale environ 30 à 50 mètres avant votre virage. Surveillez les véhicules venant en sens inverse. Surveillez un espace dans la circulation et vérifiez l'angle mort pour les piétons lorsque son coffre-fort termine votre virage.